Salut Alex Alors, je vais te montrer comment j'ai éliminé le petit bruit que j'avais à cause d'une un, injection probablement d'une composante continue dans le courant alternatif euh, du secteur du coin par une, euh, je suppose, euh, pompe à chaleur. Mais comme c'est pas un bruit qu'on entend très fort, j'ai utilisé une petite application qui permet de voir le bruit. Donc on voit le spectromètre qui euh, enregistre tout ce que je raconte. Et on en fait une analyse par fréquence. Ce qui fait que si je me tais, en fait, on va se rendre compte qu'on n'entend plus grand-chose. Bien. Du coup, j'allume l'ampli. Il est bien branché. Hop, voilà. Voilà, il s'est allumé. Et on voit donc les petits bruits qu'a fait l'ampli au démarrage. Particulier son clic qui fait un trait horizontal ici. Ce qu'on voit aussi, c'est des petits traits horizontaux qui indiquent le tic-tac de l'horloge, qu'on entend peut-être, et surtout des grosses bandes qui sont en fait le bruit que je veux supprimer. On voit que c'est un bruit intermittent que fait quelque part une pompe à chaleur qui se déclenche alternativement toutes les 2 3 secondes. Donc je vais éteindre l'ampli et le brancher sur la prise filtrante. On voit bien ici le petit son aux alentours de 800 Hz, quelque chose comme ça. Qui est induit dans le transformateur torique de l'amplificateur, hélas. Je branche sur la prise filtrante. Et je rallume l'ampli. Voilà, il est allumé. Le bruit a disparu. Alors en fait, en journée, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois de légères injections qui n'étaient pas filtrées de temps en temps, extrêmement rares, peut-être une par minute, que j'analyserai plus tard à l'oscilloscope. Mais là, voilà, on voit bien que dès que je vais m'arrêter de parler, pour laisser un peu de silence, il n'y a plus les bandes qu'on voyait tout à l'heure. Pour mieux les voir, je vais les remettre. Voilà, elles sont de retour. J'ai remis sur la piste filtrante, je rallume. On n'entend plus que le tic-tac de l'horloge. C'est cool